Qu'est-ce qu'elle veulent C'est un film manifeste et je vous incite vraiment à venir le voir parce que euh, Colline Serrault, euh, qui va faire ce film euh, grâce à un financement du mouvement des femmes, sans ça elle ne pouvait pas le faire, euh, va s'interroger dans un documentaire en laissant la parole très très très libre à toutes les femmes qu'elle va qu enregistrer et elle souhaite faire un, un éventail euh, à la fois dans l'ensemble de la société ça commence par l'interrogation des femmes ouvrières sur leurs conditions et ça, ça se complète et ça s'imbrique sur euh, des questions euh, qui concernent la sexualité des femmes, leur place euh, au sein de la famille, au sein du couple et, et, et au sein euh, de, de l'ensemble en, du monde aussi. Euh, donc c'est surtout, on a aussi voulu donner un tout à fait européen à cette manifestation, euh, à cet écran, qu'on a intitulé « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» pour bien montrer que euh, cette émergence du cinéma des années 70, euh, qui est vraiment euh, dans tous les pays euh, très fort et qui n'est pas seulement euh, un, un problème de femmes, euh, se, se, s'organise et se développe en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne dans toutes sortes de pays qui aujourd'hui euh, euh, sont prises, comme nous, hein, à plein de questions sur l'identité et sur euh, la place des femmes dans leur société aussi. Donc euh, c'est ainsi qu'on retrouvera neuf mois euh, le film de Marta et en sa présence. C'est ainsi que vous verrez « Sous les pavés la plage » d'Elma Sanders, qui n'avait pas encore retrouvé sa généalogie, et, et puisqu'après elle, elle, elle s'appellera Elma sanders mais à l'époque elle était seulement Elma Sanders, mais c'est la même. Et euh, ensuite, l'étude Marguerite de Vera Tchitilova, qui est comme Elma Sanders, malheureusement décédée aujourd'hui, donc vous euh, voyez bien que euh, c'est un cinéma aussi, euh, euh, voilà, qui. Euh, qui <rire> Bon, voilà. Elles étaient très jeunes à l'époque. Comme nous. Et voilà. Alors.